Le phénomène du vol de compteurs d'eau au quartier AVA2 à Libreville prend des proportions inquiétantes. En ce début du mois de mai, plus d'une cinquantaine déjà dérobées se ce nuitamment. Cette situation agace des populations qui ne savent plus où donner de la tête. Euh, dans la nuit de mardi à mercredi, quand je me réveille, bon, je suis sous, sous la douche. C'est ma voisine qui crie. C'est le compteur de ma mariane, parce que l'eau coulait tout le long là. Ça descendait jusqu'en bas. Et quand je sors, je trouve. Euh, ils ont tout enlevé. Ils ont terminé les maisons. C'est maintenant les compteurs. Que deviendra maintenant la vie si on n'a pas de l'eau La SG a signalé. Une commune a signalé. Jusqu'à présent, ils ne viennent pas. Maintenant, on fera comment La question est posée. Plus précisément la semaine dernière, ils sont victimes de... ...de, de... dans le quartier. Et c'est très déplorable parce que déjà qu'il y a un souci, il y a un manque d'eau. Et puis lorsque ce genre de situation vient encore s'ajouter, c'est... C'est très difficile pour les populations. Ces clients de Dame SEG ont informé les services de la dite structure, du désagrément et s'inquiètent tout de même du sort qui leur sera réservé en termes de facture. Je suis allé à la SEG, ils m'ont demandé de faire une lettre, une plainte que j'ai formulée, je suis allé et ils m'ont remis soit transmis. Ils m'ont dit d'attendre pour le moment, il n'y a pas de compteur, donc ça peut durer un mois, deux mois, trois mois. Ils nous ont demandé de faire des factures, de branchement direct. Est-ce qu'à la longue, ils ne vont pas nous envoyer des factures qui vont nous dépasser Parce que ça, c'est Nous savons comment le pays fonctionne. Ils vont récupérer ça. Mais moi, je pense que ce n'est pas, pas à nous de payer. On a essayé d'appeler les gens de la SUG, Ils nous ont fait comprendre que pour essayer d'avoir un autre cœur, il faut passer par plusieurs procédures sont tellement longues. Pour les victimes de ce vol dont le mode opératoire relève d'un professionnalisme particulier, il n'y a l'ombre d'aucun doute, des agents de la boîte seraient impliqués dans ces basses manœuvres. C'est un professionnel. Là, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qu'ils font de ces compteurs-là Quand ils volent, ils font, ils font quoi avec ça Aller vendre à la SCG, parce qu'il n'y a que la SCG qui nous donne les compteurs au Gabon. C'est tout professionnel. On a un suspect. On a un suspect dans le quartier, mais on espère vraiment que ce soit pas lui. Parce que si on met la main sur lui, euh, il va payer pour tout le monde. Parce que on se rend, on se rend compte que c'est pas un travail d'une seule personne. Ils sont en groupe. Parce qu'une seule personne ne peut pas faire ça. C'est forcément plusieurs personnes qui sont à la manœuvre pour pouvoir déraciner euh, tous les compteurs. Parce qu'ils le font seulement quand il pleut. Donc, dans la nuit, quand il pleut. C'est là où ils font ça, parce qu'ils se, se rendent compte qu'il n'y a personne, tout, les gens ne sont pas du Les jeunes de cette partie du deuxième arrondissement s'organisent du mieux qu'ils peuvent pour lutter contre ce phénomène dont les regards sont déjà arrivés chez quelques-uns d'entre eux, taxés de complices. Nous vivons dans l'insécurité d'Aveya, donc nous attirons au moins, je ne sais pas, peut-être les autorités, je ne sais pas. Il y a la police qui reste là-bas, parce que là nous sommes obligés de parler. Il y a la police qui reste là. bas Est-ce que ce n'est pas possible qu'il fasse quand même de... des patrouilles hein, Des patrouilles, parce que là, c'est l'insécurité. Hein. Là, vraiment, l'eau, c'est la vie. Quand tu coupes comme ça, vraiment, c'est désolant. Nous, nous, nous, sommes déjà constitués en groupe pour pouvoir lutter à ce phénomène d'insécurité dans le quartier. Mais, sauf que depuis un moment, ça, ça, ça, ça tangue, hein? ça tangue un peu, mais. Je crois que on va, nous allons revenir à la l'assaut. En attendant des éventuelles interventions de la part de la SEG, chacun s'organise comme il peut pour limiter les dégâts.